Est-ce que je, je te suis ou quoi Bah vas-y, Bah t as, t as le t'as la destination sur GPS, on est d'accord Oui. Ok, ouais, bah on va se suivre, bien sûr. Non mais c'est pas, en fait c'était pas ça, c'est que je croyais que t'étais barré, je pensais pas que t'étais ici là. <rire> d'accord <rire> ça fait, ça fait que quelques kilo octets, ça c'est rien, ça. Eh bien salut à tous, et à tous il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, petite intro de qualité, pourquoi pas, ça fait plaisir, j'espère que vous êtes au taquet. Nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 et je suis très content de vous la présenter, une courte introduction puisque, premièrement, c'est un convoi, un convoi Eurotruck qui fait très plaisir avec notre ami L7C Fox et Miss, avec un trajet militaire, vous l'aurez compris, là on est en train de naviguer en Pologne, on est en train de continuer justement sur ma carrière, donc sans cheat, à un moment donné, vous allez voir, on va prendre un ferry, donc on va prendre un bateau, et à ce moment-là, euh, Fox et Miss vont échanger de place, donc en première partie de vidéo, c'est Fox, Fox qui conduit son camion et en deuxième partie ce sera Miss bien sympa voilà pas plus de commentaires à dire sur la conduite vous verrez par vous même et avant de démarrer cette vidéo dans un premier temps sachez que le point de vue de L7C Fox est disponible sur sa chaîne YouTube et je termine cette introduction que j'espère pas trop longue pas trop chiant, en vous proposant un concours voilà un petit giveaway encore une fois un grand merci à Eneba Eneba qui vous fait gagner 15 euros sur tout leur site donc c'est à dire qu'en gros vous gagnez 15 euros. Avec les 15 euros, vous faites ce que vous voulez sur Eneba. Tous les jeux que tu veux qui sont au prix de 15 euros ou moins. Peut-être même que tu as déjà de l'argent sur Eneba, tu vois. Donc c'est plutôt cool. Ça te permet voilà d'avoir 15 euros en plus. Eneba, tu peux totalement convertir ça en Google Play Store, PSN, des clés Xbox, des clés Amazon. En fait, il y a tellement de clés. Parce qu'il n'y a pas que les jeux, il n'y a pas que les DLC en fait. Il y a aussi voilà, de, plein de cartes cadeaux également disponibles. 15 euros à gagner sur Eneba. Pour participer, rien de plus simple. Vous mettez un petit commentaire comme d'habitude. Ça, c'est pour m'encourager, pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Vous mettez Également un commentaire, je participe tout simplement Je sélectionnerai le gagnant par tirage au sort Ce sera samedi à 18h Donc gardez bien les notifications YouTube Activées, vérifiez bien également euh, Samedi à partir de 18h, vérifiez bien Retournez sur la vidéo, si j'ai répondu à votre commentaire En disant que euh, vous avez gagné quoi Bah c'est que vous avez gagné, oui forcément c'est logique du coup Et puis après on trouve un moyen de s'écrire par message privé Tout simplement c'est cadeau, c'est Bibi Caracal. Un grand merci à Eneba évidemment, fait très plaisir Ça fait deux ans et demi Ça fait depuis 2020 Donc oui ça fait deux ans et demi, je suis allé vérifier, ça fait deux ans et demi que Eneba est partenaire de la chaîne, c'est un truc de malade, ils sont géniaux. Bref, vous êtes géniaux aussi. Bon visionnage à vous, n'oubliez pas le pouce bleu, let's go Ouais, ça t'embête pas de, de, de. Voilà, de. T'inquiète, j'ai tout compris là, tu m'as fait un clin d'œil. Bon toi avec euh... les essuie-glaces, tu me stresses, mais Mais j'ai pas les essuie glaces Mais si t'as les essuie-glaces Mais bah non Ah ouais Bah non Moi <rire> bah, je vois que t'as les essuie glaces Ah non C'est trop bien Ouais, là, là, ouais. Ils vont plus vite, et là ils sont coupés. Non. Mmh. Eh bah ben, écoute... Bah quand vous voulez, parce que mine de rien le non. temps passe et il est 10h dans est le bon. jeu. D'accord, eh ben écoute. Dans la vraie vie aussi presque. Hein. Tu veux ouvrir la marche ou euh... Ah non, on passe devant. <rire> ça marche. <rire> ça marche. Et du coup, euh, vous ferez un, un changement de pilote alors euh, au moment du ferry peut-être Ouais, voilà. Ouais, on Après, fera ça, vous verrez. Ouais. ouais. Bon. Magnifique. Allez c'est parti. Par contre, euh, faire gaffe hein, parce que euh, on peut se faire attaquer à tout moment. Hein. C'est à dire <rire> ben Avec le militaire. Bah, ah oui. <rire> ça passera pas, il faut qu'on aille à gauche et qu'on prenne le rond-point. Hein. Ah ouais. Je tourne la tête, j'ai l'habitude. Oh, ah bah ah, oui, du coup t'as pas, pas le suivi. Bah ben, non. Et tu mets pas la carte. Après. J'attends <rire> <rire> que tout le monde passe là parce que... Ah t'es bloqué Ouais bah y'a la circulation. Ok ok bah je vais t'attendre. Là je t'arnaque, je te laisse passer devant. Non. Si si pourquoi Si si je te laisse passer devant, j'ai envie. Oh, y a, y a... Ah mais la voiture elle s'est accrochée. Non non non non, elle, elle a peur. Voilà. Ça sert à l'arnaque, ici sait qu'il y a un truc, non. Non non, pas du tout <rire> Non mais j'aime bien voir euh, les fesses. Ah Ok. <rire> bon, on va essayer de respecter déjà la limitation de vitesse. Bah avoir... moi, clairement, faut que je fasse attention à pas perdre de tunou, quoi. Hein. <rire> clairement. Ah oui, oui. Eh ouais, eh ouais, ouais, ouais. La feuille à droite. Ouais. C'est sur le feu, non Mais euh, j'enlève le GPS si tu me dis les trucs, non Si je te dis la route <rire> Oh, ça va. Euh, ah, je rigole. J'essaie de Le retour de Dupont et Dupont. <rire> Par contre, Parce que vous passez pas, au rouge C'est compliqué. Ah, je lui ai dit hein, le feu. Mais bon. Mais, mais, mais non, mais moi le feu était clignotant Aïe aïe aïe. Bon, bah je me suis déjà pris ma première amende, les amis. Hein. <rire> non, c'est pas grave. Non, mais je savais que quand il est passé, il était cli il clignotait orange. Ok, d'accord. Oui bon, on n'a pas ouais. les mêmes feux, ça va être terrible. Non, mais vaut mieux que tu t'arrêtes quand c'est orange. Tu sais que ça va être rouge après. Oui, bien sûr. Bon, il s'endort le chauffeur devant ou ah mais t'es déjà là mais, ah, mais, ah, mais, mais oui, je, je me suis, suis pris l'amende Ah mais oui, oui si t'as pris l'amende, c'est bah, c'est au fond Bah oui, je prends pas de... une amende parce que je m'arrête au rouge <rire> Encore que je bois du rouge dans le camion, je peux me prendre une amende, oui Vous avez déjà roulé par ici ou pas Non, pas du tout Ah, bon bah c'est bien, comme ça tout le monde découvre Totale découverte Et puis c'est vrai que euh, par rapport à, à ce que t'as fait dernièrement en vidéo ou en live euh, Franchement, c'est, j'ai trouvé super beau les endroits Ouais, c'est des paysans de malade, hein C'est pour ça que j'étais partant de ouf, parce que franchement, c'est ça donne super bien et ça change. Et bon, c'est vrai qu'on revient sur la promode, mais ça change. Et j'ai trouvé super beau. 50. <rire> ça va te fait faire ça, engueuler, hein. 70, là, maintenant. Oui maintenant, oui. Ça fait campagne, un peu. Ouais, et puis il y a des tournesols partout, hein. Ah, si jamais vous en avez besoin, hein. <rire> eh vous savez que cette nuit j'ai failli faire une nuit blanche Bon je serais quand même j'aurais assumé pour ce matin hein. Mais j'ai pas beaucoup dormi j'ai failli faire une nuit blanche Pour les étoiles filantes Exactement Comment tu sais ouais, Parce que je sais que enfin on sait que t'aimes bien euh, le côté astronomie Ah ouais Bah oui, il t'en a déjà parlé Ah putain oh comment je suis stalké c'est un truc de ouf <rire> Mais ah oui. Puis en plus, euh, l'autre jour sur Insta, t'as mis que tu euh, t'étais levé de bonheur pour. Euh... Ah bah oui, le lever de soleil. Bah oui. Bah oui. oui que ton petit côté, euh, enfin le penchant côté euh, belle étoile, euh, tout ça. D'accord, oui, mais oui, je suis un peu étoile au fil, c'est vrai. Je me suis mis sur un transat, un sac de couchage, mais je cru que j'allais dormir à la belle étoile. Bon, au final, je, je, à 23h30, j'ai arrêté. Mais elle a euh, pas voulu alors... Euh, mais alors attends, attends, est-ce que t'as vu au moins des étoiles filantes Parce que nous, on a regardé, il y avait rien. Alors, franchement, j'ai plus vu de satellites d'Elon Musk que d'étoiles... Euh... Enfin, en fait, j'ai pas vu d'étoiles filantes, en fait. <rire> Voilà, ouais, ouais, ouais. Par contre, alors, je dois vous dire, moi, vous connaissez euh, l'application Stellarium Pas du tout. Voilà, c'est pour justement voir euh, euh, les étoiles, où elles sont, etc. En direct, en temps réel. Ouais. Et pouvoir anticiper où c'est qu'elles vont aller, etc. Euh, Est-ce qu'il y a deux péages là au moins Oui, parfait. Oui. Ouais, et du coup, euh... oh, regarde, on va faire la course. D'accord, j'ai compris. Monsieur veut pas aller à droite. <rire> tu veux que je repasse devant, peut-être Allez, vas-y. <rire> Let's go. Oui, euh, je disais... Euh... Application. Ah oui, merci. Oh putain, eh. oh, parce que je savais même plus que j'étais là. Hein. Tu vois en direct où sont voilà euh, la lune et toutes les étoiles, toutes les, tous les satellites. Et en fait, tu vois aussi les... Ça va toi T'as pas l'impression que je te dérange Tu fais la route. <rire> ouais, un peu, mais bon, il est... Voilà. Euh, solidarité routière. Non, bon. Euh... Ouais, et donc du coup, euh, tu... j'ai vu... Une étoile filante sur Stellarium et donc en fait elle était vraiment devant moi et je pouvais la voir mais du coup je la voyais pas les conditions n'étaient pas réunies Mais en gros dans ma tête c'est comme si je l'avais vue D'accord Parce que je l'ai quand même vu elle était vraiment devant moi entre deux étoiles que j'avais vu que je voyais en vrai tu vois Donc je pouvais imaginer en fait où elle était et mais du coup je l'ai pas vue en vrai vrai Mais voilà elle est passée devant moi quand même je veux dire t'as pas de matos euh, style lunettes ou quoi que ce soit euh, de. Alors de... figure-toi que d'ailleurs on a retrouvé ce matin et c'est pas une blague justement avant qu'on fasse le convoi euh, On a retrouvé un, un télescope donc euh, bah je vais l'essayer ce soir Ah nickel Mais c'est un télescope euh, un, un, peu, un peu vieux tu vois mais euh, bah on va voir hein. Ça va déjà toujours mieux que rien Bah c'est clair hein. Moi tu sais que alors moi je suis ce genre de personne je m'amuse à regarder avec des jumelles les étoiles ah, ah mais euh, Alors, mais ici, Hier soir, elle me l'a dit, ah bah. dit. Il faudrait qu'on euh, puisse euh, euh, regarder, puisqu'on a des jumelles. Mais c'est vrai qu'on n'a pas essayé. Eh ben voilà. Mais c'est trop stylé. Hein. Enfin, du coup, tu vois pas non plus. Enfin, euh, tu peux pas voir Saturne avec, mais tu, tu vois les étoiles de près, par contre. Et c'est trop stylé. Parce tu parlais parlait que hier soir, normalement, il y avait un, une, un alignement de planètes. Ouais. J'ai vu qu'il y avait une appli gratuite aussi, mais je sais plus le nom. Mais c'est peut-être Mais C'est peut-être Stellarium. Hein. Non. il y a Map à la fin. Bah alors, euh, Stellarium map. Ah, blague. Eh, <rire> hey, mais vous êtes loin. C'est bon, j'arrive là. Il a pas de soucis. Ah bah voilà, il va me dedans. Ah non, j'ai confondu, confondu ma remorque avec ton camion. Ah oui, parce que j'étais là j'allais te dire, mais je suis quand même un peu loin. Quand même. <rire> bah ouais, mais comme le char derrière, il a des rétros, je croyais que c'était tes rétros. Ah oui, c'est vrai. Hein. Ah oui, en plus, c'est vrai, j'ai même pas fait gaffe. Non, mais tout ce que je dis, c'est vrai maintenant. Non, mais alors... Ah, non. Mais euh, on n'en doute pas un instant. C'est comme avant le convoi, c'était quoi que je disais euh, quand tu as dit que je t'avais dit sur Discord, euh, et puis en fin de compte, je ne l'avais pas dit. De mettre en dernier. Euh... Ah non, non non, non, non, non, c'est pas ça Il a fumé la moquette. <rire> non, non. <rire> <rire> non, non, c'était autre chose. Oui, que les modes en premier, t'avais dit la pro -mod en premier, après. Mais non, non, mais alors il n'y en a pas un pour rattraper le <rire> Non, non bon. Bah en gros, je sais plus qui est ce que j'ai dit comme affirmation. Salut. Et euh, et après, euh, t'as dit, euh, ah oui, mais c'est vrai en plus. Voilà. <rire> Un petit silence. C'est pas grave. Non, mais tout ça pour dire que en gros, Fox, à chaque fois, on a l'impression que je dis des conneries tout le temps. Oh non, bah non, quand même. Ah. Bon, bah, c'est bien, que tu me repasses devant. Je trouve pas que c'est fort le bruit du camion là. Comment Tu trouves pas que le, le bruit du de... camion. Ah, bah, tu m'entends pas en fait. Mais si, si, si, mais si, mais si, si. je t'entends, je t'entends, t'inquiète, t'inquiète. <rire> oui, tu veux dire que le son du, du camion est, est très fort. Est, est fort. Bah, ben ouais, mais là, euh, moi je. On verra après, je referai une manip, je le baisserai. T'accélères pas beaucoup quand même. Euh. Je suis d'accord, euh... hein. Ah. Bon alors je vais accélérer. Si c'est moi qui roule ça va aller plus vite hein. On verra, on Mais verra. moi je prends des prunes. <rire> là c'est une rocade. Hein. Pourquoi à tu vois que c'est une rocade Oui pour pourquoi un... Parce que les panneaux sont verts. C'est quoi une rocade Très bien. Très bien, très bien. Eh bien c'est la 4 voies, comme ça là. Mais si c'est l'autoroute, c'est aussi une quatre... en 4 voies, mais c'est les panneaux sont bleus. Sur l'autoroute. Mais les panneaux ils sont verts parce que c'est un autre pays Non. C'est européen non Mais oui, mais. Mais les panneaux que... bleus c'est en France mmh. Non J'ai un doute Le doute m'habite. Ouais. <rire> non mais c'est vrai en plus. Vu le panneau qu'on vient de voir, je, je, je crois que c'était une rocade. D'accord, ok. Moi je savais pas que. pas. Euh... Enfin, ça reste ouais, une autoroute des... quoi. C'est bleu là Ouais, ouais. Et pourtant, oui, ça m'est bien fait une autoroute ça Non. C'est fin de rocade. Le bleu, comme ça Ouais. Ah, voilà. Faut tourner. Attends, faut tourner. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. Moi je te dis la route, moi, parce que sinon tu si, dis. Euh... Si, regarde, le feu est vert, un On passe. Allez, on y va. Mais ouais, parce que là, là, en plus, comme j'ai pas le, le la reconnaissance. Euh... Euh, facial et puis euh, je fais gaffe parce que je tourne la tête mais le temps que je réagisse qu'il faut que j'appuie sur le bouton pour regarder dans le rétro mais on a avancé un petit peu et j'ai peur de me louper hey, tu sais alors je vais pas pousser un coup de gueule je sais pas si tu veux qu'on en parle en plus toi euh, la relation que tu as euh, avec euh, avec euh, attends parce que là l'autre il me fait peur ok je croyais que j'allais me faire attaquer euh, la relation que t'as avec euh, traquière ou même avec euh, Mince, comment ça s'appelle euh... Tu fais un peu n'importe quoi là devant là. Oui. <rire> il y a un chat qui est passé. Et voilà, il y a un chat qui est passé. J'ai voulu. D'accord. Ah bah c'est sympa. Alors du coup, <rire> le chat est plus important que le char. <rire> Moi, je me suis toujours pris des, des vents de leur part. Hein. Ah oui, par rapport à ça. Alors c'est fou hein. euh, euh, après en parler moi alors là ça me dérange pas du tout parce que déjà un hein, euh, j'ai fait simple demande voilà euh, par mail pour voir euh, s'ils étaient intéressés par rapport euh, au contenu de la chaîne hein, comme je t'avais expliqué en fait oui oui, et mais puis, oui euh, ben voilà, et puis euh, tout simplement et b ben, euh, ils m'ont répondu et puis ils m'ont dit il n'y a pas de souci il faut juste attendre que la. d'accord ok euh, faut juste attendre que la chaîne soit validée euh, on va avoir un problème là. On a, on a ah ouais, problème. ah ouais. Tu vois, tu vois, voilà, voilà l'exemple même quand t'as pas, était habitué à la reconnaissance faciale. Et que tu es... Mais, attends, mais, attends, attends, et... attends, attends, attends, attends, arrête. C'est bon. T'es habitué à rouler tout seul. Ah, quoi. Mais, mais carrément. Mais, mais, mais, mais, mais, mais tu fais bien de le dire parce que c'est malheureux. Je, je, je suis complètement seul, arrête-toi Ah mais alors en plus tu m'engueules pas parce que alors, moi je descends. Ah, puis... un petit peu et après. <rire> je vais aller <rire> boire un camp. Tellement l'habitude de tu rouler solo. Tu, tu tournes trop sec là. Oui, elle a raison Miss en plus. Hein. Mais, mais ça passe. Ça passe, mais regarde. ça passe. regardez. Il oui. a de la chance. Hein. Ah, mais... D'ailleurs hey, Miss, tu vas pouvoir faire tes preuves parce que si vous faites un changement. Ouais, c est c est un truc, là, est là. Ça a on... vite là déjà là. Mais oui mais bon ça le temps le temps tourne. Là j'active, je fais entrer et puis euh, on, on, la petite pause pour changer. Ouais. Allô Bah ouais Et là on va à Caris Krona. Euh, hop Hop Euh Exact. Dialogue de sourd. J'arrive hein. Oh, quel gadget touché, hein. Alors, on a envie de... Non mais les gars, j'ai un problème Merde, t'es bloqué Mais mon camion, il fait euh, il fait gang bang Ok, j'ai dû me TP, hein. mon camion, il est mort, hein. il faut que j'aille dans un... Non, mais frère... Ah oui Ah oui, une bite perdu tout mon argent pour ça, quoi. Et tu suis de GPS Ouais Et tu peux me dire, quand même Ah bah, tu... Mais... mais tu suis de GPS Ah, j'ai roulé sur quelque chose. Et voilà, et mais... Ah, mais je croyais qu'il fallait prendre assez large... Mais j'y vois pas Ah, ah comme il se venge Ouais, ouais, Et putain j'ai touche rien là Si si si si tu vas voir regarde je vais te montrer Non c'est bon je suis passé Non regarde où tu touchais Où hein Là Mais eh ben, c'est la voiture Oh, oh, oh non, elle a embarqué part terre plein Ah ça bouge hein le volant Mais c'est normal ah, C'est pas bien ça Ah. Hein. Oh. <rire> vous avez une voiture hey, je... devant vous ou pas Ok super Donc j'y vais Là je sais pas si on aura je crois pas qu'on aura de l'autoroute Enfin je sais pas hein, je connais pas Ah oh, c'est trop bien je crois que ça marche J'ai les. Vous aussi vous avez les essuie-glaces automatiques du coup euh... Ah, Euh. Mais je crois que je l'ai pas activé Ah ouais il faut et franchement si... et Je l'avais activé Oui tu veux dire que ouais ouais ça c'est vrai ça fait partie de la 1.45 ouais. euh, Comme quoi bah, les glaces se mettent automatiquement et puis ils se régulent automatiquement C'est ça en fait. Et bah c'est comme dans la vraie vie, c'est que des fois, c'est pas bien fait. Non plus, tu vois, non. tu... Ah ouais, là, on parle moins, là, on est concentré. T'as vu comment ça fait Non, parce qu'il me semblait avoir vu un panneau 90 en vitesse et je vois que je suis en rouge en vitesse. Ben bah oui. Mais j'étais pas à 90. Parce que c'est 70. Maintenant. Mais tout à l'heure, il me semblait avoir vu 90. Mais c'est vrai, il a peut-être raison pour les panneaux. Pas que t'as vu, là, on a que des panneaux bleus. Bah ben oui, mais bien sûr, parce qu'on est dans un autre pays, c'est ça, Oui, il a raison, ouais. Ah, ça y est. Il <rire> <rire> faut pas trop le dire quand même, mais. Oh punaise, je me suis pris un moment de ralentisser Ah oui, il y a un petit panneau avec euh, un radar tronçon, enfin un radar, euh, ouais. Ah, moi j'ai pas vu le panneau, mais j'ai vu le radar. Et <rire> eh ben nous on est bien passé. Et eh bah ben, tant mieux Alors tu vois, ça a mis le panneau 90 et nous euh, au niveau GPS on a 80. Oui, parce que les camions c'est limité euh, différemment. Ouais, ouais, hein. il a raison. <rire> Enfin, non, attention, parce que je vais me faire insulter, c'est pas vrai. Si c'est 90, euh, c'est aussi 90 pour les camions. Mais peut-être que là, comme c'est un autre pays, c'est peut-être aussi différent. Genre là, je suis à 70-70. Que... Ouais, parce que moi, ça me, mettait, ça me met en rouge. Ouais, ouais, bah. Ben... Oui, alors, oui pour, pour, pour finir de tout à l'heure, c'est vrai que euh, le fait de rouler en convoi, alors que euh, on c'est est pas comme si on était 50, mais c'est vrai que ça me perturbe d'une force. C'est à dire. Euh, je sais pas, c'est bizarre parce que j'ai tellement. Il tourner là. Oui, il va falloir tourner un petit peu plus loin sur ta gauche. Et euh, mais je sais pas, je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais t'as pas fini, t'as l'arrêt de parler pour le tracker. Ah oui, j'avoue. Ah bah, le, tra ah bah, le tracker, euh, bah, euh, comme j'ai dit, c'est. Euh, euh, mais t'es un petit vénard. En fait, Fox, c'est un petit vénard, oh. il a bien raison et c'est trop la classe parce que je savais même pas. Je suis tombé sur par hasard sur vos vidéos Flight Simulator à l'ancienne. Et j'avais. En fait, je savais même pas parce que quand je t'ai connu, euh, bah c'était déjà pour Eurotruck dans tous les cas. Mais je savais pas que vous faisiez du Flight Simulator. Et quand j'ai appris que vous avez eu la chance, l'exclusivité de l'avoir grâce à Microsoft, je me suis dit non, mais là, là, monsieur, ça commence à faire beaucoup. <rire> Alors là, là, là, je vais te dire, c'est pareil. Je n'ai absolument rien demandé. Bah eux qui ouais, la classe. Et direct, ils m'ont dit qu'ils m'envoyaient l'édition Ultimate PC. Euh, J'allais pas dire ah oh ouais moi déjà j'aurais préféré la standard hein. <rire> bon là oui du coup <rire> non mais après voilà puis c'est vrai que ça s'est enchaîné on a eu une petite période de euh, bah, avec une petite étoile au-dessus de la tête pour tout ça vous êtes des stars que... non non non je, ah je... Oui, non non non, non. <rire> mis pour arracher les panneaux par contre bravo ah ça tu le vois ça ah, mais sûrement je le vois je regarde tout Ouais. <rire> non mais puis c'est vrai que oh, tout s'est enchaîné et puis comme il, tout est parti en fin de compte et t'as raison de le dire euh, de flight simulator parce que je me suis dit j'ai plus de GPS mais oui mais, mais quoi oh, mais tu, tu vois voilà je ne peux pas <rire> parler j'ai loupé la Alors, un sujet entier mais parce qu'elle est partie elle est sortie de la map carrément ah ouais <rire> je fais demi tour oh, je vais faire demi tour là oui vas-y dessus les terres pleins là oui mais non, mais non Ah mais, mais tu me dis oui Mais je, je peux jamais finir Du oui. Dupont et Dupont. <rire> Ah Mais pourquoi tu parles alors Tu me dis que je peux faire ça ah, Mais c'est... Oh. oh merde Posite oh, Elle s'est a une bagnole. <rire> oh non, oh, mais non Ah bon, On va pas la voir Non, va... euh, Non, faut que j'avance là Écoute, vas-y, fais, tu verras bien. Je vais l'amener avec nous Elle est en train de ramener... <rire> À la à livraison, la mais... une bagnole. Non. qui coulait, à la... me... est, Mais c'est <rire> ma faute au village. Mais elle m'a coupé la route. On est sur je un. Je rouler sur le trottoir. On voilà. est dans le GPS où il y a dans le vide. Je, je pensais même pas qu'on pouvait passer. Ah, ben oui. Mais il n'y a, si, a pas d'étoile. <rire> <rire> ben oui, mais moi, voilà. Et là, tu vas te ramener. ici, si. voilà. Euh, désolé. Putain. Eh, hey, hey, les amis, j'ai moins 28 000 euros de pénalités, de dégâts, j'ai perdu tout mon argent pour un truc qui n'est pas mérité.